Au mois de décembre a apparu un outil que beaucoup estiment être une révolution, le ChatGPT, qui a été créé par OpenAI. Et euh, on voit beaucoup de vidéos sur YouTube euh, essayant de nous montrer en quoi le ChatGPT peut nous aider dans notre business si on est entrepreneur. Alors moi, je me suis posé la question, est-ce que le ChatGPT peut nous aider en tant qu'animateur Or, il y a une situation dans laquelle on se retrouve régulièrement qui est d'être coincé avec un groupe d'enfants à devoir attendre quelque chose et euh, à devoir les occuper. Et moi, une chose que j'aime bien faire, c'est un concours de blagues. Donc pourquoi pas tester tout de suite l'humour de ChatGPT. Chose qui paraît à la base compliquée parce que la limite de ChatGPT, parce que moi j'ai déjà testé et effectivement c'est utile sur plein de choses. Mais ça a beaucoup de limites, et l'une des limites, c'est que c'est une machine, tout simplement, qu'une machine n'a pas d'émotion, et que l'humour est une émotion. Donc, à la base, ça semble compliqué. Donc, on va tester tout de suite l'humour de ChatGPT. Donc, vous allez sur Google, dans OpenAI. Et voilà, donc, le texte est en anglais, mais euh, si vous lui parlez en français, il vous répond en français. Donc... Peux-tu, alors j'écris très lentement moi, peux-tu me raconter une blague Et comme c'est une machine, euh, il s'en bat un petit peu les couilles de la politesse, donc euh, pas de s'il te plaît et pas de euh, point d'interrogation parce qu'il comprend très bien que c'est une question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dix fois sur 10, quand on lui demande de raconter une blague, nous le neuf 9 fois sur 10. Euh, il nous sort la blague du plongeur. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours en arrière et jamais en avant Parce que sinon, ils tombent dans le bateau. Et en fait, à chaque fois, il ressort cette blague-là en premier. Donc là, je lui précise. À chaque fois... Tu nous sors la blague du plongeur j'en veux une autre il n'y a rien à faire à chaque fois il me met la blague du plongeur alors pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours avec une bouteille d'oxygène parce que sinon ils plongeraient dans les pommes Waouh Alors là on a un jeu de mots sur tomber dans les pommes. Il faut complètement. Euh, idiot. Parce qu'en fait, il tomberait dans les pommes s'il n'avait pas la bouteille d'oxygène. Donc là, déjà, c'est raté. Et je pense pas que les enfants capteraient. Donc on va lui repréciser une autre, s'il te plaît. Une autre, bon, pas besoin de mettre, s'il te plaît, une autre, qui soit compréhensible par les enfants. Hein, des enfants. Et je me permets de préciser drôle. <rire> J'ai oublié de préciser. Hein. Pourquoi les oiseaux ne jouent-ils pas au basketball Parce qu'ils ont peur des filets. Euh... Euh... Alors, beaucoup Là, il y a une chose qu'on peut faire, c'est lui demander d'expliquer de, de, de, la blague, parce que là, je ne vois même, ah, je, c est, c est même pas. Non seulement c'est pas drôle, mais je ne la comprends pas. Peux-tu expliquer la blague La blague repose sur une double signification du mot filet, en, filet en, en effet filet peut désigner les paniers de basketball mais aussi les filets que l'on utilise pour attraper les oiseaux. Ainsi en disant que les oiseaux ont peur des filets, la blague suggère que les oiseaux ont peur d'être capturés alors qu'en réalité elle joue sur l'ambiguïté du mot filet pour en faire rire laisser croire que les oiseaux ont peur des paniers de basketball. Alors euh, heureusement que j'ai demandé une blague qui soit compréhensible par les enfants, non pas que je considère que les enfants soient bêtes mais moi je n'avais pas compris. Euh, ce n'est pas adapté pour les enfants pas compréhensible par des enfants par des enfants tu ne respectes pas la consigne Une autre, s'il te plaît. Tout simple et compréhensible. Alors voilà. Pourquoi les abeilles bourdonnent-elles Parce qu'elles ne connaissent pas les paroles. Wow. Cette blague est drôle, car elle joue sur la confusion entre deux sens différents du mot bourdonner. D'une part, bourdonner peut désigner le bruit que font les abeilles en volant, et d'autre part, elle signifie chanter une note prolongée de basse fréquence. Appelé Bourdon, en faisant croire les abeilles bourdonnent parce qu'elles ne connaissent pas les paroles. La blague provoque en effet comique en jouant sur cette ambiguïté. Et... non, c'est toujours pas compris aussi par des enfants. <rire> Et encore, euh, encore raté. <rire> ah, euh, pourquoi les poissons ont-ils toujours. Pourquoi les poissons ont toujours été aussi intelligents Parce qu'ils ont fait des études de mer. Cette blague est amusante car elle joue sur le double sens du mot mer. En effet, mer peut désigner l'océan, mais aussi une abréviation pour mer, mer. Aussi, la blague suggère que les poissons ont été intelligents parce qu'ils ont fait des études pour devenir de bonnes mères, ce qui est évidemment absurde, puisque les poissons sont des animaux et ne sont pas capables de faire des études. Euh, je pense que euh, gPT a raté son test, parce que là... Non seulement c'est pas drôle, mais et, et, tu vois même pas où ils veulent en venir. Et on est trois blagues, trois fails. Donc euh, ChatGPT, ben. Malheureusement, là, on va pas pouvoir l'utiliser. Alors là, j'étais un peu sévère avec le ChatGPT, mais je me suis dit, pourquoi pas quand même le tester avec des enfants. C'est ce que j'ai fait. Alors, on va tester la blague de ChatGPT. Okay. Une blague pour les enfants. Pourquoi les plongeurs plongent-ils toujours avec une bouteille d'oxygène euh, Pour respirer euh, ben, Pour ne euh, pas mourir Non. Pour ne pas se nourrir Alors, déjà, c'est compliqué parce oh, que, en fait, vous avez raison. <rire> Techniquement, vous avez raison, mais ce n'est pas la réponse de la blague. Pourquoi oui. Se nourrir. oui, parce que c'est une blague. Non, je sais. C'est pour pas tomber dans les pommes. Et c'est presque ça. Peux pas tomber. Parce que sinon, ils plongeraient dans les pommes. Vous rigolez pas Non. Vous n'avez pas compris ben. Alors là pour le coup je m'en doutais de la réaction Donc je lui ai mis une autre blague Une autre blague qui soit compréhensible Par des enfants et j'ai précisé drôle ouais. Pourquoi les oiseaux ne jouent-ils pas au basketball ah, Je sais. Raphaël Parce que as, ils ont peur du filet oui, ils ont peur des filets. Parce que Je, que je, les je fait... sais, parce qu'en fait, les filets, en fait, c'est comme les chasseurs, ils ont, ils ont un filet pour attraper les oiseaux et les étudier. Donc les oiseaux, ils ont peur du filet de panic-basket. Est-ce que est ça que vous fait rire le plus souvent, ils les tuent pour faire la Alors, pourquoi les abeilles bourdonnent-elles Pour <rire> parler... Parce alors c'est censé être une blague. Chut. Pourquoi les abeilles bourdonnent-elles? Jeanne Parce qu'elles connaissent pas les paroles. Et pourquoi? Parce que parce que bourdonner, ça peut aussi être le bourdonnement d'une abeille. Ou quand tu connais pas les paroles, tu peux bourdonner si lentement. D'accord. Est-ce que c'est drôle? Non. Non. Bon. Pourquoi le, les poissons ont ils Donc du coup je, ah, je m'en Donc je lui ai fait encore rater. Pourquoi les poissons ont ils toujours été aussi intelligents Parce que parce que je m'aide. Non. Non, parce qu'ils ont, ah. qu ont fait des études de mer. Alors, cette blague est amusante, car elle joue sur le double sens du mot mer. En effet, mer peut désigner l'océan, mais également une abréviation pour mer. La mer. Voilà, la mer, M-E-R-E, -E, la maman. Ainsi, la blague suggère que les poissons ont été intelligents parce qu'ils ont fait des études pour devenir des bonnes mères. Ce qui est évidemment absurde, puisque les poissons sont des animaux et ne sont pas capables de faire des études. Donc apparemment, il faut faire des études pour devenir maman. Hmm. Tout ça n'est pas très concluant à la fois. Bon, on va vous laisser. N'oubliez pas qu'on a un Tipeee, on a un Utip. N'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la si cela vous semble utile. Euh, Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Insta, on est sur Twitter. On essaiera d'autres choses pour voir si le chat GPT peut être utile à l'animateur. Je pense quand même. On verra ça. À bientôt pour une prochaine vidéo.